Moi je dis, je dis donc euh, T-COP, campagne crowdfunding deuxième. Tu y vas Oui, oui. campagne crowdfunding deuxième. T'as pas assez articulé sur deuxième. Allez, ça commence déjà les gars. On est 30 Vous personnes à bosser à fond depuis deux ans pour ouvrir un supermarché coopératif à Brest. Alors autant le faire dans la bonne humeur. Et on est doué, hein Là on rigole plus, moi. Quand il s'agit d'argent, faut donner. C'est une blague. Un peu stressant. Il se pourrait qu'il y ait des petits morceaux de doigts dans la soupe Pour se faire connaître des Brestois, on a participé à une tonne d'événements et là on a cuisiné une soupe pour la fête de la culture bretonne. On n'a pas plutôt amené parce que la carotte n'était pas exacte. Ça se passait au Capucin à Brest, c'était organisé pour deux stars. Allez viens en Breton On va quand même s'installer tranquille. Je te détache, je vais dans tous les coins. Ouais, trop bien, ça c'est bien. L'ouverture du supermarché est prévue en février aux 209 Rue Jean Jaurès. On en tout cas parce que c'est vachement Et pour boucler le budget, on a lancé une campagne de financement participatif. Alors si vous pensez comme moi que TICOP c'est un magnifique projet, allez y vais. go sur kengo.dzh. Donc j'ai pris l'argent. Merci à tous. Bisous.